Somme 4 Au chef des chantres, avec instruments à cordes. Somme de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils de l'homme, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité Chercherez-vous le mensonge Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froments et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Somme 4